Ah, merde! deux. Aujourd'hui, là, j'ai oublié. J'ai oublié de <rire> reposter sur l'autre page. J'ai oublié. Ouh. Marie-Sylvie. Samira. On dit quoi? Ça vous va. Ça vous va, mais Sapio. Estelle ah ok ok Samira donc tu t'assois pas Tu hein. tu vas même pas t'asseoir pour qu'on te demande les nouvelles tu es de passage rapidement d'accord on fait la vidange la déposer là quand tu as fini de faire tes courses, tu vas venir. Eh, hey, mercredi Attends. Carême l'a fini quand Carême l'a fini quand et Dites-moi, y aller coco chez vous. Qui faut pas que viens me dire ici. Si. Ah, tu es aux urgences. Oh, Yako. Yako. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont là. Tout va bien. Je suis fatiguée. à pas. Hier, là, vous m'avez plus vu là. Il y avait besoin de repos. Le repos s'imposait. Le repos s'imposait. Donc là, je n'avais pas le choix d'obéir. Je n'avais pas le choix d'obéir au repos parce qu'il s'imposait à moi. Donc voilà pourquoi depuis matin, je n'ai pas fait signe. J'étais trop fatigué. Matin, même quand pas tôt, je pas trop au travail, même là. Et, hmm, j'ai souffert. Il hein. y avait sommeil, je ne sais pas pourquoi. J'ai bien dormi. Hier, là, quand je suis rentrée, là, j'ai fait mon spaghetti, là, chap-chap, j'ai mangé. Je suis venue dormir. J'ai bien dormi. J'ai dormi vers les 18h jusqu'à 22h. Je me suis levée. Mais en partant au travail, là. Il y avait sommeil. Il y a même à 22h, même, pour me réveiller, même, là. C'était tout un problème. Il y avait sommeil. Je me lavais, même... Avec sommeil. Aïe. Il y a quoi? Et puis Facebook, même. Mes vues ont baissé. De 10 personnes, on se retrouve à 5, 4. Facebook aussi chauffe qu'elle aussi. Hein? Un coup, quand tu as 10, ans, tu vois, tu descends. Au lieu que les gens vont venir, les vues baissent. Facebook a check -bon maintenant dans les vue. Donc là, les gens viennent, mais vu là, ça descend. Je comprends pas. Donc j'étais épuisé comme ça. Quand j'ai 22h30, pour me lever même pour aller me laver là, il dit que je pouvais pas ouvrir mes yeux. Mes yeux étaient fermés comme ça. Il a fait un effort, il a fini de me laver. Il dit, il pris la voiture même là. Oh! sommeil, ah, yeah. non, j'avais rien compris, je suis arrivé au travail, oh, oh j'ai fait ce que je pouvais, salut, j'ai fait ce que je pouvais, après encore, j'ai dormi encore au travail, en tout cas, hier, il n'y a pas eu de cloche, j'ai bien dormi, matin encore, je, ah, j'ai dit, mais il y a quoi, ah, matin encore, là en, en, en partant, faire mon deuxième boulot encore, là, sommeil est dans mes yeux quand il conduit même. En tant il a pris café, tout ça, il dit, ah, hein? non, j'ai souffert. Quand je suis arrivé chez la dame, en tout cas la dame, elle était gentille. Elle m'a fait un bon café à, à aménien. À c'est à une aménienne. Elle, elle dit, c'est café de chez eux, bien concentré, bien serré. Là. Elle a fait ça. Et puis elle m'a donné des petits fous secs là. J'ai mangé avec ça. J'ai bu café là. C'est ça qui m'a réveillé. Euh... Sinon, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Donc, euh, voilà, on met ça sapios. Bon. Actuellement, les nouvelles de la toile. Les berets. Il y a celui de. Managia, et puis Vécho, les Et puis, il y a le pasteur aussi, que il a donné sa version. Ah, ma copine est là. Voilà, je suis en Fouca Fouca maintenant. Qui fou pas qu'elle est là maintenant, là. ici suis en Fouca. Voilà, inspiration divine maintenant, c'est moi. Hein, hein. Donc là, le pasteur. Et puis la dame sont venues s'expliquer, se, si pi-polémique. Hein? Mais, parce que là, c'est ma terre. Non, vous les Africains, quoi. Il dit, le temps que nos yeux là vont s'ouvrir, là. Je ne sais pas, c'est la pauvreté qui fait que... C'est la pauvreté, hein. Je vous jure. C'est la pauvreté qui fait qu'on s'attache au faux pasteur. C'est la pauvreté. Tout ça là, c'est la pauvreté. affaire d'église qui est sur tête des gens en Afrique. C'est lié à la pauvreté. Mm -hmm. Bonsoir Marie-Sylvie. C'est lié à la pauvreté. Parce que les gens ne voient pas le bout du tunnel. Les gens souffrent. Ils ne savent plus où mettre la tête. Donc là, ils sont obligés de croire à ces pasteurs mentaires. Hein? Salut qu'il faut pas. Ils sont obligés. C'est la pauvreté, hein? je vous dis. C'est la pauvreté. L Église, on est dedans. Azuguda, c'est la pauvreté. Sinon, demandez à tous ceux qui sont venus au Canada ici là. Bonsoir mortel, quoi là même. Demandez à tous ceux qui sont au Canada ici là si ils chargent l'église, la têtes, demandez-le. Est-ce qu'il le temps hein? Est-ce le temps même de partir à l'église? Tu es un gazé comme ça derrière l'argent. Toi même, quand, quand, quand la semaine finit comme ça même là, tu es chaos même. Dis, tu vois, tu vois roue d'église comme ça, tu regardes comme ça, église te regarde, roue d'église te regarde. Toi même, tu dis, eh, non, je suis fatigué. Demain, il est parti. Dimanche prochain, il est parti. Hum. Mais en Afrique, les gens, moi je comprends. Hein. Dans mon nom, on venait... C'est faux pasteur, là. Regardez comme un pasteur qui se bat comme ça dans la rue. Hein? On peut se battre comme un... Comme un. Regardez l'explication que la dame a donnée. Comment il se bat? On a vu? Ce n'est pas mensonge et la dame ne ment pas. On a vu dans les vidéos. Moi, mais quand il a vu ce pasteur, là, en train de lancer un coup de poing comme ça à la dame, là, il a dit, ouais, ça, c'est un brigand. Ça, ce n'est pas un pasteur, ça. Ça, c'est un brigand. Un vrai homme de Dieu, là. Il est sage. Même s'ils sont en train de le... Yugu yaga même, là. Il va même se chercher. Il va aller se cacher. Hein? Abonnez-vous à ma page. À ma page euh, YouTube. Hein? Pasteur, là, même, là. Il va même chercher, même, à, sa... à, sa... à se cacher. À même se protéger pour ne pas qu'on on le tape mais pasteur mais faut voir faut voir j'ai des jambes faut voir coup de poing faut voir mais c'est lui qui s'est cherché caillou pour venir taper les gens ça aussi c'est homme de Dieu ça aussi c'est pasteur on a pitié de lui oh pasteur oh, oh pasteur oh et la dame là vous n'avez pas pitié d'elle bonsoir Inès Zio vous n'avez pas pitié d'une femme qui dit qu'elle a cinq enfants orphelins. Cinq enfants orphelins. Dieu lui a fait grâce. Elle a croisé un monsieur qui dit Ah, il faut prendre euh, maison là. Qui dit Ah, il faut prendre maison là. Tu vas prendre ça pour, pour t'occuper de tes enfants. Un pasteur, il vient s'asseoir dedans. On lui dit de payer maison. Il ne veut pas payer 5 000, Il n'est pas capable. Et la dame, elle parle là. Ça ne vous intéresse pas. Hein? C'est pasteur. Parce que c'est homme de Dieu. Hein? Parce que c'est homme de Dieu. Quand la dame là parlait même là, elle, elle faisait pitié. Elle dit, moi aussi, je suis un être humain. Mais seulement parce qu'il a le titre de pasteur. Donc c'est pour cela là qu'on doit, doit tout lui donner, quoi. On doit, lui, on doit tout lui donner. Lui pour lui, là, il a raison. Mais maison des gens qui ne payent pas là. Hein? On doit dans, Si vous-même là, on dort dans votre maison, et puis on ne paye pas là. Vous allez être content. Vous allez être content. C'est quoi, quoi cette manière d'adorer les pasteurs bêtement? Sérieux. Et puis tout le monde est dans la danse. Hein? Venez s'asseoir. Ah, parce que c'est pasteur. Oh, comme c'est pasteur là. Oh, comme c'est pasteur là. On doit, on doit le soutenir. Et maison des gens qui doivent dedans. C'est écrit où dans la Bible que pasteur prend maison des gens, il ne doit pas payer? C'est écrit où? C'est fidèle, même, veut payer pour lui, là. Il dit non. Ça veut dire qu'il la foutaise, même. Il fait exprès. Il ne paye rien. Amenez-moi à la CPI. Pasteur qui parle mal aux gens, comme ça. Et puis, c'est vous êtes là, en train de l'adorer. En train de le vénérer. C'est vous, là, qui faites que ces faux pasteurs, là, ils ont un truc, là. Ils, ils se prennent pour Dieu en, en, en Afrique. Vous n'avez pas l'argent. Vos petits agents que vous avez là, vous donnez ça au pasteur. Ils bouffent tout. Ils mougouent vos femmes pour mettre dessus. Ils mélangent tout dans vos vies. Ils traitent vos, vos parents de sorciers, de je ne sais quoi. Et puis vous les suivez seulement. En tout cas, moi, c'est un faux pasteur. Il ne les défend pas. Voilà. En Afrique, là, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait que vous êtes remplis dans les églises. Voilà. C'est la pauvreté. Sinon, là, ce n'est pas Dieu vous qui va louer. Ce sont les problèmes. Voilà. Quand, le, quand tu es submergé par tes problèmes, là, tu ne sais plus où mettre la tête. Nous tous, là, on a été victimes de ça. Donc, je vous comprends. Quand tu es submergé, problème même est sur toi. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne sais même pas. Ah, c'est l'église qui a été gagnée. C'est ça. En quoi d'Ivoire là-bas, là, pasteur, ils sont... Hein, ça pousse comme champion. Église, matin, midi, soir. Ya, yeah, maman. Les gens, mais n'ont pas l'argent, ils ont faim. Petit, petit argent qu'on leur donne aussi, là. Hein? En tout cas, il y a quoi à vous? Il y a quoi à vous? Moi, je vous comprends. Je vous comprends, mais... Faites l'effort aussi. Vous-même, la priez pour vous-même. Dieu, là, s'il veut te bénir, là, t'as pas besoin des de pasteurs, même. T'as pas besoin d'hommes de, de Dieu. Parce que homme de Dieu, là, il fait quoi? C'est ce, toi-même, tes résolutions que tu vas prendre, là, De toi-même, là. C'est ça, ça qui va décanter la situation. C'est pas homme de Dieu. Voilà. Il, il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, aller taper Saleto, tout ça là. Non. Dieu là, il regarde le cœur pour bénir. Hein? Moi là, quand il devait venir au Canada ici là, c'est moi-même ma résolution que j'ai prise. C'est ça qui a décanté ma situation. Un jour quand même, si il m'est levé il dit, moi, il est vive la chasseté. J'ai arrêté toute relation sexuelle. Je suis parti à l'église ce jour-là, j'ai prié, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Dieu même a dit dans sa parole que Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai si pas les éclous des cieux. Donc ce jour-là, j'ai mis Dieu à l'épreuve. C'est ça. J'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit Seigneur, si tu es vraiment mort sur la croix, et ressuscité pour moi là. Jusqu'à en ce moment-là, on était en 2012. On rentrait dans 2013. 31 décembre à l'Église catholique. Si tu es vraiment mort ressuscité là, jusqu'à 2023, 2013 va finir là. Faut pas, faut changer ma situation. Je l'ai mis à l'épreuve. Et je, je suis allée avec les conditions. Je, je me suis aussi, j'ai arrêté toute relation sexuelle. Je vivais la chasteté Et puis voilà. Je vivais une vie de chrétien. Je vivais une vie, euh, comment on a dit ça même C'est moi-même j'ai décidé. Bien vrai que j'étais dans l'église catholique, mais j'ai décidé aussi de payer mes dîmes. Et la dîme, là, qu'est-ce que j'ai fait? Bien vrai que je suis d'Église catholique. Mais je n'ai pas pris ma dîme là pour aller donner aux prêtres. Parce que je me suis dit quoi? J'ai dit les prêtres là, ils ont déjà l'argent, ils ont déjà une base. Donc eux là, ils ne vont pas mourir de faim. Il y avait un pasteur dans le quartier là-bas qui venait même de temps en temps. Il a dit que souvent même pour gagner même l'argent, même pour manger là, il n'avait pas. Il venait même nous demander crédit. Un jour là, il est venu me demander crédit. Mille francs. Parce qu'il avait faim comme ça. Il est venu demander 1000 francs. Donc ce jour-là même, là, quand il m'a donné, il m'a remboursé. Il m'a remboursé, mes 1000 francs, j'ai pris. Moi aussi, j'étais en galop. J'ai pris. Mais il y a eu pitié de lui, au fait. Après, il dit, hé, hey. moi Moi, il y a pris l'argent, là mais puis il m'a fait pitié. Donc du coup, j'ai décidé de payer ma dîme. J'avais pas beaucoup. Hein. J'ai travaillé chez une dame, là. Elle me payait 20 000 francs par mois. Je suivais son enfant dans le quartier. Elle me payait 20 000. Donc, dans 20 000, à ma dîme, c'est quoi? C'est 2 000. Donc, on me payait comme ça. J'ai regardé quand j'ai dit, mais ça ne sert à rien d'aller donner ça à l'église catholique. J'ai cherché quelqu'un qui est dans le besoin. Et mon idée, elle sur ce pasteur-là. J'ai dit, chaque, chaque fin du mois, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Je ne partais pas dans son église, rien. Mais j'ai dit que j'ai donné ma dîme à ce pasteur-là. Et chaque fin du mois, là, je prenais et je partais lui donner. Quand j'arrive là-bas, il dit, Pasteur, voilà voilà ma dîme, je veux te donner tant, tant, tant. Et puis il priait pour moi. C'était ça seulement qui était entre nous. Voilà, c'était ça. Et je profitais aussi. En ce moment-là, mes papiers étaient déjà sortis même. Voilà. Mais quand je commençais à payer la dîme, là, je pense que mes papiers n'étaient pas encore sortis. Oui, mais il priait. Je le voyais, je lui donnais, il priait. Et quand mes papiers sont sortis, je lui ai dit... Et on se voit seulement que chaque fin du mois, quand il partait, il dit... Sinon, ce n'est pas comme si un des trois, il coup pour aller chez lui. « Oh, pasteur, oh, oh pasteur, il faut prier. » ben, Moi, même il pour moi-même. Mais je faisais les choses bien, accompagné des actes. Il avait décidé d'y de, de, de, de, de, de, de arrêter. Je vivais la chasseté... Je payais ma dîme chez le pasteur et je prenais des moments de jeûne. C'est pas pasteur qui m'a dit. C'est pas prêtre qui m'a dit. C'est moi-même je me suis levé comme ça. Et puis, l'esprit, le, l'esprit de Dieu m'a inspiré. Et puis, j'ai décidé de faire. Et j'ai commencé à faire. Et mais, ma situation s'est décantée. Quand j'ai pris cette, cette décision-là, ça n'a même pas fait, je pense, en février. Parce que c'est en décembre que j'ai pris, premier dé, 31 décembre que j'ai pris toutes ces résolutions-là. Et j'ai commencé à suivre ça. Et c'est en février, mes papiers qui avaient fait 8 ans, qui étaient bloqués à l'immigration. En février, papier-là s'est décanté. L'immigration m'a appelé. Et j'ai continué, continué, continué, jusqu'à ce que j'ai mon visa. Avant, quand je devais avoir, quand j'ai fini tous les papiers, là, ça, ils m'ont dit qu'ils allaient pour donner visa. Il y avait envoyé mon passeport. tout. Ça a mis du temps. Le délai était passé. Ce jour-là, j'ai pris trois jours de jeûne sec. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Ce n'est pas le pasteur qui m'a dit. J'ai pris trois jours de jeûne sec. J'ai prié. Trois jours, jeûne sec, moi-même, sans boire, sans manger. Quand il est fini comme ça, jeûne sec là, pas en même temps. L'immigration m'appelle pour dire que, félicitations, tu as eu ton visa. Donc, c'est pour dire que non. Ce n'est pas le pasteur là qui fait quelque chose. C'est toi-même la résolution que tu prends là c'est ça Dieu va regarder ton cœur et puis il va te bénir. Et pour que tout ça là arrive là, c'est Dieu qui va t'inspirer. Quand ton œil de gloire, ton heure de gloire arrive là, Dieu même va te donner les âmes nécessaires. Dieu même là, il va t'inspirer ce que toi même tu penses que tu ne peux pas faire. Là, tu auras cette capacité là de le faire parce que c'est Dieu même là qui va venir te visiter. C'est Dieu même qui va te donner la force. C'est Dieu. J'ai dit, la chasse, c'était tout ça là. C'est Dieu qui m'a donné la force. En ce moment-là, il vivait même avec quelqu'un. Mais il a pris la décision. Il quitter quitté là-bas. Il a laissé la relation. Et puis j'ai... Parce que, du mot, ma bénédiction même était en chemin. Hein? La prophétie. On m'avait déjà dit ça. Et puis, ce n'est pas, pas Pasteur qui m'a dit, hein, c'est une, une, euh, une dame là. Elle fait cori. C'est elle qui m'a dit que toi, là, tu vas aller au, au Canada. Donc, c'est pour dire que Dieu, là, il peut passer même par les marabouts, même là, pour faire prophétie. Ce n'est pas seulement homme de Dieu. Le jour-là, je suis parti avec, avec ma, mon amie. C'est elle qui partait consulter là-bas. C'est elle qui partait consulter. Et puis elle m'a dit de venir en partie, de l'accompagner. Et puis on est parti. Quand on, on arrivait chez la dame, la dame a consulté pour elle. Et puis elle m'a demandé, parce que c'était mi fois la consultation. Elle m'a demandé, tu veux faire, tu veux consulter aussi. Et puis vous, vous me connaissez devant la... Bon, j'ai parlé doucement, mais la dame a compris. Il dit, le faux. Il a dit les faux Moi là, moi je crois pas Tout ça là, c'est Donc quand elle parlait doucement, tout ça comme ça La dame l'a compris Elle dit, tu dis quoi, que c'est faux Tout ça, tout ça, elle dit non il a commencé à gratter ma tête Moi je pensais qu'elle n'avait pas compris Elle a compris Et ma camarade a dit, ne le coude pas Elle sa bouche là. Et puis elle m'a dit, est-ce que tu veux faire La dame même dit, mais ne la force pas Si elle veut pas, laisse la Et puis j'ai dit, ok, faut payer On va voir et la fille, la dame a consulté, elle a dit, ah, toi, tu vas aller, je vois voyage dans ta vie, je vois tout, tout, tout. J'ai dit, en oh, bon, hein? mmh. moi, même, je ne croyais même pas trop. C'est dans la même année, là. Donc, Dieu même peut passer même par, par marabout même pour faire témoignage. Voilà. Et quand Dieu, quand Dieu a passé par la dame et que la dame m'a dit, moi, je ne croyais pas. Mais en même temps aussi, l'esprit de Dieu maintenant m'a donné la force. De pouvoir, de pouvoir maintenant me purifier en vivant la chasseté, en vivant des choses que moi-même je croyais que je ne pouvais pas. Mais tout ça là, c'est Dieu qui m'a donné la force, l'inspiration. Moi-même j'ai pris la résolution comme ça, j'ai dit oh, je ne plus. Oh, j'ai payé ma dîme. Oh, j'ai fait ceci. Quand j'ai décidé même de payer dîme là, Dieu m'a donné travail. Parce que je ne travaillais pas, j'étais au quartier et tout ça là. Donc tout ça là est venu dans ma tête. Et il y a une dame qui cherchait qui cherchait quelqu'un pour suivre son enfant. Donc ma belle-sœur est venue me dire, « Ah, la dame qui est là-bas, madame Tant, elle cherche Tant. tant » Et je suis allée voir la dame. Et elle m'a dit, « Ok. » J'ai commencé à travailler chez elle. Et j'ai dit à Dieu, « Bon, j'ai payé ma dîme. » Et j'ai commencé à payer ma dîme. J'ai tenu ma promesse. Chaque fin du mois, qu'on on me donne mon argent, là. 20 000, ce n'est pas beaucoup. En même temps, je mets chez Diallo. Il y avait un Diallo à côté. Je fais monnaie. Je prends 2 000. Je mets l'enveloppe. Et puis je mets directement chez le pasteur. C'est-à-dire que dès qu'on a mis l'un là, là dans ma main, là, je ne dépense pas 5 francs dessus. Je mets directement chez Diallo. Je fais monnaie. Je prends mes 2 000. Il m'aille chez le pasteur. Je l'appelle. Pasteur, tu es où? Il dit, ah, je suis là, ma fille. Il m'en va Il dit, voilà. Il prie pour moi. Souvent, même là, on se croisait dans la rue. Il prie pour moi. Ah, ma fille, merci. Que Dieu te bénisse. Il prend ses 2000. Il s'en va. C'est comme ça que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. et puis Voilà. Aujourd'hui, je suis ici. Donc, c'est pour dire qu'on comprend. Moi, je vous comprends que ce n'est pas facile. En Afrique, c'est la galère. On voit pas le bout du tunnel. On souffre. Tu sais même plus où mettre la tête. Tu as besoin de voilà. il hein? Y a pas travail. il Y a pas mari. En tout cas, c'est dur. On vous comprend. Mais le faux pastel, là. les faux pastels, franchement, laissez-les comme ça. Eux tous là, c'est galère là qui est en train de la galère là. Nous fatigue, de... vous fatigue tout le monde. Mais eux mettent les grappins sur les autres. Hein? Arrêtez d'aller chez eux. C'est de faux types. Vous-même, là, vous voyez un pasteur qui se bat comme ça dans la rue. Et vous le défendez. hein? Un pasteur. Mais un homme de Dieu, c'est la sagesse. On peut comprendre que tu n'as pas les moyens. Tu dors dans la maison. Mais il y a la manière de parler. Parce que la dame qui parlait aujourd'hui sur le plateau là, on voit une dame qui croit en Dieu. Ce n'est pas une dame qui ne croit pas en Dieu. Oh, toi va là-bas. Pourquoi, pourquoi je vais pas croire? Eh, Mon seul. Donc, vous croyez à l'explication. Toi aussi, tu crois à, à l'explication du pasteur. Là. Tu crois aussi. Le pasteur, là, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Il ne ment, il ment pas. Lui, là, lui, il ne peut pas mentir. C'est la dame, là, elle, elle va mentir. Elle, elle va mentir, pourquoi tu dors dans ma maison. Si tu payes ma maison là, y est venu dit que c'est faux. Hein? Tu dors dans ma maison. Si tu payes ma maison là, Pourquoi y est venu dit que tu payes pas? Hein? Pourquoi vous êtes bêtes même parfois même? S Sérieux. Agnès Samuel, Euh... Bi. Akonou Bin. Hein? Pourquoi parfois même vous êtes bêtes même? Oh, ça c'est vraiment bête quoi. Donc tu crois, tu crois à la dame. Tu crois à la dame. Bon, toi, donne le passeur à lui. Lui, il est Dieu. Il ment pas. Hein? Toi, tu dors dans ma maison. Tu payes ma maison chaque fin du mois, là. Et puis, moi, il est venu mentir. Si toi que non, tu ne payes pas ma maison. Et puis, il est venu t'attraper dans la rue. Il est frappé. Aïe! La dame même qui était assise sur le plateau, là, même. qu'elle parle, là, tu sais aussi que c'est une personne tu crois en Dieu. Tu sais aussi que c'est une personne même, là. Qui a respecté le, le, le pasteur. Oui, mais il a t'insulté parce que par exemple, tu es bête. Voilà. Moi, quand tu es bête, je t'insulte. Il y a deux une fille bête comme ça. Hein? Un Samuel. Bon, je ne sais pas si tu es femme ou si tu es garçon. Une fille. Bon, tu es garçon, mais exemple, il t'appelle Samuel. Hein? C'est bête, quoi? Sincèrement, tu es bête. Il faut que je te le dise. Si tu dis que dans sa cause de ça, tu as m'insulté, oui, tu es bête. Tu peux venir poser question bête comme ça, que non, donc là, tu crois à la dame. Pourquoi tu la crois pas? Tu ne crois pas à la dame, pourquoi? C'est sa parole contre la parole. Hein? Dans la, pardon, dans la vidéo, c'est elle qui venait. Elle venait qu'elle pasteur? Hein? Elle venait quel, vers quel pasteur Dans la vidéo, vidéo c'est elle qui venait vers quel pasteur mais tu, mais tu prends mon agent pasteur là, quand vous voyez ça, bouche, il parle mal au, au truc. Il parle mal. Mais si c'est elle qui venait vers toi, ou c'est une femme, donc toi, homme de Dieu, femme vient vers toi, tu, tu lui donnes coup de poing. Et vous trouvez ça normal Hein Un, un homme même, un homme normal, mais qui n'est pas homme de Dieu même là, il ne se bat pas à une femme. Femme même vient vers lui-même. là. Il, il, il, va, il va quitter. là. Il va dire, tu es femme. Je ne te tape pas. Mais un pasteur qui forme coup de poing pour frapper une femme, et vous trouvez que ça, c'est l'homme, ça. Ça, c'est l'homme, ça. Un pasteur qui forme coup de poing, il frappe femme. Hein? Il frappe femme. Il a déchiré son habit. La dame a dit... Elle dit avant que la caméra va venir pour qu'on les filme là. C'est ce que le pasteur a fait. Mais on l'a vu même, non? On l'a vu un peu. Un pasteur qui était au courir comme ça. En train de chercher. En train de chercher cailloux pour, pour taper les gens. On peut faire ça. Hein? Quand on dit qu'on est homme de Dieu là. Quand Jésus même a dit que. Quand te chiffre la joue droite. Jésus a dit non. Il dit qu'on te chiffre, on te wallo. Wow. La juive droit là, il faut donner joue gauche là. Il faut donner joue gauche là. Lui parce que là, il ne pourrait pas donner. Quand la dame là l'a tapé là, il ne il, il doit pas répliquer. Parce que c'est ça, homme de Dieu. c'est n'est pas ce qu'il nous enseigne euh, à, à l'église là-bas. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Quand c'est pour venir nous lire euh, la dîme, quand c'est pour lire la dîme pour dire que oui, donner 10%. 10% de vos revenus. Eh, Dieu, il va ouvrir les clous des cieux. Quand c'est pour lire ces gens de parole, pour, pour prendre l'argent des gens, là ils sont premiers. Oui, la, la dame a dit ça. Elle dit que le commencement, là, la vidéo ne monte pas. Mais c'est lui qui a déchiré son habit d'abord. Avant qu'elle va attraper sa veste rose là, pour déchirer là. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a déchiré. Il a déchiré elle son habit. Avant que le gars ait a filmé. On dit même tellement qu'il insultait. La dame dit même que non. Il était dans le taxi. On l'a chassé du taxi. Parce qu'il a commencé à insulter même les gens. Donc le taxi a dit, hey, « hé, descends là-bas. » Moi, je fais mon carême il ne pas venir me donner par là. Donc, on l'a jeté même du taxi déjà. Parce que ça bouge. La, la dame a dit, à chaque fois qu'on l'encaissait là, il dit, oh, amenez-moi où vous voulez. Amenez-moi à la CPI. Amenez-moi ceci. Je ne paye rien. Souvent même là, il a l'argent dans sa main. Hein. Elle dit, il avait 30 000 francs comme ça dans sa main. Il dit, voilà l'argent, il ne vous donne pas. Si jusqu'à ce que la dame là réagisse comme ça, là, mais il, il chauffe qu'elle, il insulte la dame, il insulte les gens, tous ceux qui l'encaissent là, il les insulte. Il dit que la maison là, il est 20 pourri, quoi, quoi, quoi, il paye pas. Mais si est pourri que tu peux pas chier, mais euh, va-t'en. Tu es obligé de rester. Tu as déjà épuisé tes, ton avance 10, 10 000 que tu leur as donné. Hein? Tu as déjà ton avance 10 000 là. Tu as déjà épuisé ça. Mais s'il n'y a pas de toilette pour que, pour que tu puisses boquer, mais quitte, quitte la maison, que non, il n'y a pas de toilette. Et puis les élèves là, ils viennent, ils mettent les fagots, ils mettent tout. Mais si ça ne t'arrange pas, mais tu dégages, tout simplement. Est-ce que dans ça, on parle beaucoup Tu as payé 10 000 francs comme caution. Tu as fini d'épuiser tes 10 000. Tu dis que non, tu as épuisé 10 000 là. Avant de payer. Tu as fini d'épuiser tes 10 000. Mais fou le camp. Il dit qu'il ne il paye pas. Il, a, il les a poussés à bout. C'est pour ça qu'ils l'ont ils ont goguené. Et vous êtes là, tu crois à la dame, tu crois à la dame. Pourquoi on ne va pas croire à la dame? C'est ça, mais c'est l'Afrique. Parce que, mais il, il faisait tout ça là parce qu'il est pasteur. On dit même, la dame a dit qu'il y a, y, a y a une famille musulmane qui les a pris là-bas pour aller juger à fait. On dit même on les a chassés à cause du pasteur, tellement qu'il avait bouche là-bas. On dit que la, la dame dit, euh, chose, on dit, mais pasteur, il faut donner l'argent de la dame là, parce on dit, la secrétaire dit, elle va payer, il dit non. Telle personne dit, bon, on va donner l'argent. Il dit non, ne donnez rien. Donc la famille a dit, mais pasteur, toi aussi. La dame dit que tu lui dois, mais donne son argent. La secrétaire veut payer, il dit non. Lui l'avait payé, il dit non. Il a commencé à faire bouche, on les a chassés. Dans tous les cas, même les musulmans sont en carême. On dit, eh, pardonnez, avancez là-bas, allez-y à la police. C'est comme ça qu'on les a tous chassés, puis ils, sont, ils se sont retrouvés à la police là-bas. Et à la police là-bas, la dame dit que, on dit qu'ils ils se sont fait justice eux-mêmes. Pourquoi ils, ont, ils se sont battus? Ils devaient venir, voilà, voilà, voilà. Et c'est comme ça qu'on dit, floucan là-bas, allez-y là-bas. On les a tous chassés. C'est ça, pasteur-là. C'est ça, là. Ils ont, on lui a donné un peu. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. C'est écrit dans la Bible que les orphelins, on ne leur fait pas du mal. La dame, là, elle a cinq enfants orphelins qui ont perdu leur papa. Elle a perdu son premier mari. Donc, là, c'est son deuxième mari, là, par pitié. Il dit, ah, comment je suis à va voir, je suis pas là. Voilà, mes maisons, là. Il faut mettre ça en location. Tu vas te, te nourrir un peu, un peu, avec les enfants. C'est aux orphelins, là, l'argent des orphelins, là. C'est ça que tu prends. Hein? l'argent des orphelins là c'est ça toi pasteur Dieu va te payer tu penses que oui aujourd'hui les pasteurs zaoui les Marcoso hein, les voleurs les pasteurs nuit comme toi là, ils sont en train de te donner les dons ils sont en train de faire mais Dieu qui est là, là Dieu il voit tout c'est Dieu seul tu connais les cœurs aujourd'hui là voilà Managiao. Voilà, Managa, il y a vu vidéo maintenant des gens. La honte est su eux. Hein? Veille le lasse, Tout ça là. Veux que le lasse même a fait vidéo pour dire, oh, Managa, tu aimes l'argent que l'homme. Il dit, hmm. quand l'enfant a parlé que Managa aime l'argent que l'homme, là, vous dites que, oh, il est ingrat. Voilà, voilà, Managa. J'ai vu la vidéo de ML Révélation. Attends, même. Mais... Elle a la un peu. La vidéo de ML révélation maintenant. Oui, la honte est sur vous maintenant. La honte est sur vous. Vous savez plus quoi dire. Manadja, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est bien fait pour vous. Voilà la dame là. faux pasteur comme ça. <coughs> moi C'est un faux pasteur. En tout cas, madame, il faut laisser pour toi Dieu. Il hmm? faut laisser pour toi Dieu. C'est Dieu ce qui a fait ton pala. On a vu Managa ici non? Eux tous là, oh Managa oh managao! managao, Ils ont dit Dieu qu'on aujourd'hui là. La vérité là, c'est en train de les rattraper tous. Ils sont en train de les rattraper. Ils sont en train de demander pardon maintenant à la chose. Hein? pour ne pas que le cul de Managa saute. Aïe! Mais Dieu! Oh! Dieu n'aime pas l'injustice. Oh. Et Tout ça, ça sortait de... Oh, j'ai cherché vidéo là, mais je ne vois même pas. J'avais vu, vu sa vidéo. Voilà, voilà ça. Lolas est de Manaya confirmé juste après le générique de ML Révélation Divine. Vendeuse d'Atiéké, voici une vendeuse d'Atiéké aussi. Hum? Les déporteuses de l'Afrique. Les collègues de Monica, les avec avec l'Infession. Voilà, eux tous là, c'est les déporteuses de, de l'Afrique. Je demande juste pardon à Vicky uh -huh. Lolas. Pourquoi Dans tu demandes pardon. Je te demande pardon. Pourquoi? Tu sais, dans la vie, uh -huh. quand tu décides d'apporter ton aide à une personne... C'est là, c'est une hypocrite, hein? C'est là. Tu sais eh, Elle eh, met des soins, hein? Moi, je pensais qu'elle était intelligente, mais aujourd'hui, là, sa vidéo, ça, là, moi, je suis déçue, même. Mais... Ça veut dire que vous avez défendu une personne qui ne méritait pas. Rien que pour tellement que vous êtes, vous êtes haineux sur la toile. Tellement que, cest dit que la haine n'a même à bouffé vos cerveaux jusqu'à là. Comme c'est comme c'était Tiesco là, il fallait aller défendre eh, la mauvaise personne. Aujourd'hui, maintenant, la honte est versée si vous, que vous les pardon, grand frère, pardon. Malaga là, c'est un enfant. C'est un enfant. Tous les jours là, vous allez passer votre temps comme ça à venir plaider pour lui. Vous allez passer tout votre temps, tous les jours, à venir plaider pour Managa. Quand il, quand il met la honte sur vous, là, vous venez plaider seulement. Oh, pardonnez, oh, oh laissez-le, oh. oh, ceci, là, oh. C'est sa vraie nature qu'il il est en train de faire. On dit que tu vas beau cacher le naturel, il revient toujours au galop. Managa, ce n'est pas bon l'homme. Mais vous, là, vous êtes là toujours à soutenir les mauvaises personnes. C'est comme même chose comme la femme là et puis le pasteur. La dame là, le pasteur, il, il, il lui doit des mois, mois de loyer, il ne paye pas. La dame parle comme aujourd'hui là, euh, elle a humilié le pasteur. Mais le pasteur a fait que puis on l'a humilié. S'il si paye le loyer de la femme correctement là, elle n'allait elle, elle, elle pas l'humilier. Tu payes mon loyer là, je vais t'humilier là. C'est pourquoi. L'objectif de la femme là, c'est qu'on on paye son loyer. Donc, si chaque fin du mois, il, il paye le loyer. Mais pourquoi la dame va venir l'humilier? Mais il ne paye pas. Au lieu que vous allez cotiser pour donner à la dame, pour dire que voilà, oh, comme le pasteur est dans la maison, qui ne paye pas, arrêté de salaire, là, de loyer, là voilà, vous laissez là que eh, la dame qui a humilié le pasteur, la dame qui a humilié le pasteur, Et son loyer, qu'il ne paye pas là. Elle a, elle a construit sa maison là pour lui. Si vous êtes trop fâché là, mais allez-y, construire une maison pour les pasteurs. Comme ça, là, ils ne vont plus aller louer maison des gens. Ils louent maison des gens, ils ne payent pas. Il ne faut pas que les gens vont parler parce qu'ils sont pasteurs. Tu vois partout, la dame a humilié le pasteur. La dame a humilié le pasteur. Et vos pasteurs, sa bouche, sa longue bouche là, ils prennent pour insulter les gens depuis des mois et des mois. On lui parle même, on parle euh, choses là. Lui qui est pasteur là, c'est lui qui a bouche, c'est lui qui s'est insulté, c'est lui qui s'est parlé mal, c'est lui qui s'est dit aux gens que amenez-moi à la CPI, je m'en fous. Voilà l'argent ici, je vous donne pas. Et vous trouvez ça normal N'importe quoi. Pourquoi c'est comme ça C'est le péché de la vie. J'ai remarqué que l'homme à la grosse tête, c'est-à-dire euh, Satan. Oh, va là-bas, Satan n'a rien fait. Satan n'a rien fait. Les menteuses comme ça, vous êtes à où défendre l'indéfendant. Après, c'est pour venir dire, l'homme à la grosse tête Satan. C'est toi-même qui tu es Satan. C'est toi-même qui tu es la grosse tête Satan, vendeuse d'Atiki. Et ceux qui reçoivent. Donc, quand tu aides une personne et que tu saches cette personne est en train de décoller. Même quand tu as décroché, des idées. Où sont tes sacs et tes jésus et parce que tu vendais sac, tu vendais chaussures, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est super attiqué. C'est vous-là qui dévalisez l'Afrique. Et puis après, vous venez vous asseoir pour dire que, pour dire que, euh, euh, quoi là, même, la chèreté de la vie. Laissez attiqué des gens là-bas. Là mmh, super attiqué, bon attaqué, qui est doux comme ça. Hein? Les vendeuses d'ajouts vendent attiqué de je ne sais trop quoi les dévaliseuses de, de, de, de, de, de l'Afrique. Hein? Laissez à des Africains, là, ils vont manger. On est dans le pays des Blancs, on mangeait pizza, on mangeait, mangeait des Blancs. N'importe quoi, tout. Hein? Tu ne vends plus sac à main je suis là On n'a pas marché ça à maintenant. Tu t'en dévaliser l'Afrique pour venir. Après, ils vont venir s'asseoir, l'acheter de la vie, et puis l'acheter de la vie, et puis nos gouvernements, et puis, et puis, et puis. Mais quand vous partez prendre tous leurs petits là pour venir à Paris, là. Mais ils auront fait. Et mon seul? Que tu soumets à des copines ou à des amis ou à des, à des parents, peu importe la personne, et que la personne te pique ton projet, et que demain la personne est en train d'exceller dans ce domaine, ça fait un peu mal, mais il y a quand même une fierté parce que tu sais que ce projet vient de toi. C'est ta tête pensante qui a mis, euh, mis en place ce projet. Donc en quelque sorte tu as une fierté mais la personne même qui est en train de bouffer le bénéfice de ton projet c'est d'une part qu'il te doit cela dans son fort intérieur. On oh, va là-bas Je commence cette vidéo en te disant ça parce que j'ai écouté un peu ce que tu disais mais révélatrice et révélateur je vais mettre encore le petit bout de vieux tu sais, il y a un moment où il a commencé à mettre un peu ma mère dans ton affaire. Les Ivoiriens ont crié Oh Tu sais, il était pris, il était mis sur mes pieds. Il a bien, bien fait tour, vous. Rappelez, regardez bien la vidéo, il est passé sur mes pieds. Et puis il a commencé à chanter en parolé. Tous les jours, de... il bien, de bien de fait faut, vous. Foutez-moi le camp, hein. Oh, dégagez, dégagez, vous m'énervez. Foutez-moi le camp. Hein Tous les jours, il a soutenir la bêtise. Après, maintenant, la honte est versée sur eux. C'est pour venir dire qu'ils étaient mis sur tes pieds, puis wow. Quand on vous dit que eh, non, les Africains, mais vous êtes mauvais. Sérieux. Ça veut dire que tout, vous laissez les victimes là pour aller soutenir les personnes qui ne faut pas. je la congélateur, un enfant malade. Hein? Il parle la noix. On le laisse. Il est ingrat. Il est ceci, Il est. Attends, mais on va terminer la vidéo là. Parce qu'il y a des parties où elle a parlé que j'ai envie de. On ah, va terminer. Allez, mon soeur, vas-y. Le massage chantant en baouli. Toute la côte du bois s'est dit, Ouais, maintenant il a confirmé en baouli quand il chante ses zoos. Moi je dis maintenant il a confirmé son blog. Ces deux blogueurs là sont venus. parce que non, moi j'ai derrière lui à cause de l'argent. Donc il m'a fermé, il ne m'appelle plus. Il a fermé tout. C'est impossible. Vous là, voulez qu'on vous parle dans, dans quel langue? a confirmé c'est un faux type. Aïe, on a vu avec Ceni Kamba. Séni Kamba a tout fait. La maman de, c'est un faux type. Vous voulez qu'on vous parle mais dans quelle langue mais. a confirmé c'est pas bon l'homme. Didier Congrata a dit, vous dites que oh il est ingrat. Mais vous-même là vous voyez non. Tous ceux qui veulent l'aider, qui veulent faire... Quand ils voient petit jeton là. Il a fait ça même à l'unique. Par exemple, l'unique, ça... kaya tête de Yacouba là, il veut se jouer les bêtes. Sinon là, il a fait ça à l'unique. Il a fait ça à l'unique hein? ici. Quand l'unique... Quand il allait donner... Euh, Sans l'argent... À Séni Kramba, Quoi, quoi, quoi... Et puis chose là. Ah... Ce n'est pas l'homme. On vous parle, vous voulez forcément les défendre parce que la honte est sur vous. C'est la honte là qui fait que non. Vous voulez coûte que coûte défendre Manadia. Sinon, au fond de votre, vous-même là, vous savez que Managia là, c'est un faux type. Mais comme vous avez, vous avez supporté Manadia au détriment de Didier Congélateur, un enfant handicapé. Un enfant, oh, eh, pas au filet, mais un enfant malade. Vous avez lapidé cet enfant-là. Vous allez traiter cet enfant-là. Mais depuis que Didier congélateur est parti chez les gens là-bas, là vous avez une fois entendu qu'on dit que l'enfant l'a fait plein. Vous avez une fois entendu qu'on dit que l'enfant l'a fait quelque chose de mauvais. Depuis qu'il est là-bas, il là, n'y a rien qui se passe sur lui. Mais votre, votre manager, là, tous les jours, c'est lui qui est dans le problème. Tous les jours, c'est lui qui fait le connerie. Tous les jours, c'est lui qui met la honte sur vous. Hein? Mais c'est ça. Tous les jours. Oh, manager, Oh, manager, la honte est sur vous. Jusqu'à maintenant, il y même dit que manager, il ne faut pas faire à Il ne Faut pas faire improvisation parce que tu vois rien. Écoute un peu. Il donc ça m'a fait de la peine, quoi. Mm -hmm. de, de, de, de. Mais tu as montré que tu aimes, aimes l'argent que l'homme. Ah, c'est de l'enfant là. Il va. Qui, y a qui Il y a qui Il ne te fâche pas. Il Comme je le... disais, Managia, il, il confond beaucoup beaucoup de choses. Non. Donc, euh, en début de ma vidéo, j'ai été très claire. Je t'ai dit de, de pardonner à ton sain, enfant. On ne pardonne rien, c'est un enfant. Mais tu es l'aîné. Tous les jours, eh, pardonnez-le, tous les jours, c'est un enfant. Un gars zoglo, zoglo, long comme ça, en de poteau électrique, là. C'est un enfant, et puis tous les jours, là, c'est lui, fait gaffe, hein. DJ Congelaté, mais que vous dites qu'il n'est pas, pas normal, il est ton ton, là. Depuis que DJ Congelaté est parti, d'après lui-même, j'ai eu mon bon t'assoir, il y a eu mes affaires, là, oui. Dijekonjata a fait des erreurs, Mais dès qu'on lui a dit plein, il est venu, il s'est excusé, il est passé à autre chose. Mais vous, là, il ne fait que faire des gaffes à longueur de journée. Vous êtes là tous les jours, vous vous le tellement que la honte est versée sur vous. Oh, honte à vous. C'est comme ça, à faire de pasteur aussi, là. la honte sera versée sur vous. De la manière que vous avez traité la dame là, Oh, la dame qui, non seulement il prend, il a pris son loyer, il ne paye pas, il insulte pour mettre dessus, il a, il a déchiré ses habits, il a traité, jusqu'à même dit il a pris gros caillou comme ça. Sa chance là, est que c'est son sac là qui a sauvé son mari. Parce que son mari avait le sac sur lui, c'est ça que caillou là, sinon là, aujourd'hui là, la hanche du monsieur même allait déplacer elle dit dans le sac, là, il y avait son téléphone dedans. Ça cassait l'écran de son téléphone. Tout ça là, vous, vous êtes là. Non, elle, elle c'est pas une bonne personne. C'est le pasteur là qui est bien. C'est Dieu. Il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui voit tout. De la manière qu'aujourd'hui, Mara est en train de mettre une honte là sur vous. Et puis vous savez plus quoi faire là. C'est de la même manière aussi là. Que la honte là aussi là. Ça sera sur ce pasteur là. Nous sommes assis là, non? On est sur le méta. On va voir ce que ce pasteur-là va faire encore de grave, encore là. Et puis, on va voir ce que vous, vous allez dire encore. Et c'est toi qui dois prôner le, la sagesse, le pardon. Va voilà, là-bas, pourquoi c'est lui, pourquoi lui qui prône ça? Tu, tu as été franc, tu as dit ce que tu pensais, c'est ça énorme. Tu pouvais garder et puis faire semblant de rigoler avec lui ou bien même couper carrément avec lui. Mais là, tu t'es exprimé. Et moi, j'apprécie cela parce que quand il y, y a une chose qui ne va pas en amitié, c'est de ça. poser la question à la personne de lui demander. C'est ça. La dame a dit, mettez sur les réseaux sociaux pourquoi on voit que, on voit un pasteur qui est, en train de, qui est en train de frapper une femme. On voit un pasteur violent. Mais pour finir, là, c'est... Aïe, mais c'est pasteur, c'est Dieu. Pasteur, c'est Dieu. Pasteur, où ils sont assis là, là dans leur tête, parce ils pensent que s'ils ont mal parlé du pasteur, la colère de Dieu va tomber sur eux. La foule de Dieu, Dieu va se fâcher contre eux. Donc voilà pourquoi ils sont là. Ils tournent, ils tournent autour du pot. Ils ne peuvent pas parler. Parce que eux, dans leur tête là, s'ils ont parlé mal du pasteur là, c'est homme de Dieu. Homme de Dieu qui est là, là. On ne parle pas mal de eux. Si tu as parlé de mal de là, la colère de Dieu, la colère de Dieu va tomber sur toi. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Donc où ils sont là, là? Ils ont peur de parler du pasteur parce qu'ils ont peur de représailles de Dieu. Dieu va les frapper. Donc voilà pourquoi là, ils défendent le pasteur. You! Tout ça là. Oh, nous tous, on, est, on a été victimes. On a été victimes de, de ça. Oh, pauvre Afrique. Yako. Et c'est ce que tu as fait. Je, je te dis vraiment merci. Maintenant, Manage a confirmé. Les gens se plaignent beaucoup de toi. Il hein. ne faut pas mélanger les choses. Hein. Parce qu'il n'est pas bon. vrai que tu as plein de personnes qui souhaiteraient collaborer avec toi. Qui ont eu peut-être euh, compassion de ton histoire. Et qui qui, qui, qui, qui Quelle ont compassion. soutenu. Qui Quelle compassion. Il de... dire il y a beaucoup. Aide-moi voilà. Parce que c'est parce que Tiesco. Parce que c'est Lolo Beauté. C'est ça. Il y a plein de personnes qui ont fait du aide-moi détester. Et aujourd'hui, là, la honte est baissée sur vous. C'est ça qui est ça. Sinon, là, ce n'est pas compassion d'histoire. Quelle histoire? Quelle histoire? Hein? Quelle histoire? Il est en train de maltraiter un enfant. L'enfant dit que je ne suis pas à l'aise là-bas. Vous dites que oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Quelle histoire? Financièrement, eh, eh, eh, eh. Euh, et matériellement même... et de... j'en passe. Euh... Mais il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas faire l'amalgame la, des oh choses. Même. Je te dis aujourd'hui, tu peux être avec Loli, avec L'Unique, même avec le président de la République, avec tout le monde. Tu peux être avec tout ce monde-là. C'est bien parce que ce sont, des, ce sont des, des contacts, ce sont des réseaux. Mais il faut savoir maintenir, entretenir ta relation. Cela ne veut pas dire que comme tu es avec X, tu dois mal te comporter avec Y, sachant que X t'a aidé, Y t'a aidé, B t'a aidé. Il y a une manière de gérer la relation. Quand quelqu'un t'appelle... Mais c'est un, un faux type. C'est ah, un faux type. Temps. Vous voulez Mais quoi, Mais Qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est un faux type. Il peut pas changer. Aïe! Déjà, congélateur congélateurs là, c'est bien fait, là Jusqu'aujourd'hui, il reconnaît. Aïe! J'ai eu mon bon t'asseoir. Je remercie tant, je remercie tant. Il enfant là, malgré son handicap là, mais il reconnaît ses bienfaiteurs. Malgré son handicap là, il allait, il allait donner bise à une petite fille. Son affaire là, votre méchanceté, bande de mauvais que vous êtes là. Vous êtes une association à le porter plainte contre ce, contre ce petit, cet enfant handicapé là. Dieu merci L'affaire, le procureur a jugé l'affaire, on l'a, on l'a garde. L'enfant là, il a compris. C'est ça, on dit qu'on est sage. Jusqu'aujourd'hui là, il répète plus les mêmes bêtises. Il est dans son coin. Il va faire ses spectacles. Hein? Les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui l'ont, qui l'ont soutenu là, quand il les voit là, il fait ses petits acapella, il les remercie. Mais votre longue-longue là, depuis là, c'est lui qui fait que les bêtises. Lui-même qui est normal, qui est grand là. C'est lui qui fait que des bêtises depuis que lui et puis Didier Congédateur se sont séparés là. Il n'est que dans la bêtise. Et vous êtes derrière lui en train de le protéger. Vous êtes derrière lui, en train de, les, de ramasser ses bêtises. En train de cacher, camoufler sa bêtise. « Oh, eh, DJ, quand j'ai... Eh, eh, eh, »« eh, eh, on t'a soutenu ici. Eh, »« Il n'est pas bon !» C'est ce que l'enfant l'a dit. Et puis, vous n'avez pas voulu croire l'enfant. Voilà ça que est en train de les rattraper. Mais comme la honte est sur vous, et que vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs pour dire « Ah, voilà !» À un moment donné, là, on s'est trompé de combat, là. Vous ne pouvez pas dire ça. dans tous les jours, là, hein, vous êtes vous venu en Pardon. Pardon. Faut le prendre. C'est ton frère. Pardon. Aïe. C'est un artiste. Soit il chante ou il ne chante pas. Hein? On ne produit pas les artistes pour perdre. On produit les artistes pour gagner. Voilà. Donc, là, soit, là, il chante ou bien il ne chante pas. Mais tous les jours, on vient de me dire, pardon pour lui, là. Il, il quoi? Pardon pour lui. Il a quel talent et puis tous les jours, on, on demande pardon pour lui. Hein? Dédier, qu'on là, on, on demande pardon. Quand on met le micro dans sa main comme ça, là, il gâte le coin. C'est ça qui est ça. Soit tu sais, tu, tu, tu, tu, tu, tu sais chanter ou bien tu ne sais pas chanter. Voilà. Mais votre là, il ne vaut rien. On le met ici, Zaraba. On le passe ici, Zaglobo. On, on, on le met ici, hein? Kérosène est venu même là. À peine même, Kérosène a fini. Voilà Kérosène qui allait faire dépression. <rire> hein? Kérosène, tellement que cool, la magique Kérosène, tellement que cool, Kérosène même était dans faux, était dans faux mouvement même là. Voilà. Dès qu'il a fini de faire featuring avec le gars là, lui-même là, il a piqué crise. Hein? Dépression en même temps. Vécho, les eh, vécho, les vécho, vécho le lâche. Eh, j'ai dit Vécho le lâche. Vécho le lâche. A failli dé. Voilà. Un gars, un gars, un gars comme ça, on parle, vous dites que, oh, tata, tata. Depuis qu'il n'est plus avec Didier Kojdaté, qu'est-ce qu'il devient Qu'est-ce qu'il devient Il est assis sur les réseaux sociaux, il cherche Buzz partout. Il pense que Buzz, c'est comme ça, un Comme il a fait une fois sa pris là. Il est là. Il tâtonne ici. Il cherche buzz. Il parle ici. Il parle à gauche. Il est devenu vidoman, hein? Tu n'es plus, euh, tu n'es plus euh, quoi la même. Il est même la même. Tu n'es plus euh, comment on appelle le truc là? -même? Manager. Depuis que tu as fini avec DJ candidate, tu n'as plus, tu plus candidat. Tu n'as plus de clients, hein? Maintenant, il est devenu vidéoman Tous les jours, place caméra. <rire> Tous les jours, place caméra. Venez, mes abonnés. Oui, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que je suis là. Dieu est avec moi. Je, euh, la honte est vers ses yeux. La honte est vers ses M.L. révélations. Révélation. Uyon là. Ouais, ouais. Il faut, faut parler. Quelqu'un t'a un message sur WhatsApp que tu n'as pas vu ou tu n'as pas pu découcher. C'est un enfant. Le jour où tu as le temps de répondre, il faut t'excuser pour dire désolé, c'est maintenant que je consomme. Mais c'est malhonnête. Ah, c'est malhonnête. Sinon, ça, là, on n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un. On t'a appelé, là. Si tu n'as pas vu, mais tu retournes l'appel. Est-ce que ça, là, on a besoin de dire ça à quelqu'un? Mais c'est malo, Voilà. Y'a, là, elle mes révélation. <rire> ça aussi, c'est le respect. Mais quand quelqu'un t'appelle et que toi-même, tu as vu l'appel le lendemain, la personne insiste. Et que tu ne réponds pas sur une semaine, deux semaines. La personne peut se dire que tu, tu ne veux plus rien savoir ah. avec elle. c'est Pourtant, peut-être que ton téléphone est gâté ou il y a eu un oh, soucis. Okay. Tu appelles la personne après pour te présenter tes excuses et puis expliquer. C'est pour ça qu'on dit la Éduquer communication. Le... Mais j'ai je, je constaté que tu as tendance à peut-être... L'avait vite aimé et puis t'accrocher ailleurs. C'est ce qu'on a reproché à l'autre là. À voilà qui? pourquoi les gens t'ont soutenu. On va là-bas. Tu... C'est ce qu'on a reproché à l'autre là. Vous êtes malade, ça ne va pas dans vos cerveaux. Oh, on on vous croit intelligent, mais vous êtes bête. C'est ce qu'on a reproché à l'autre là. L'enfant le, là-bas, il dit il souffre. On le frappe. On prend tout son argent, on bouffe. Il chante. On ne lui donne rien. Vous dites que oui, c'est ce qu'on a reproché à l'autre là. Parce qu'on t'a défendu. Dites que c'est parce que c'est parce que Tiesco, le sultan et l'olo beauté. Voilà pourquoi vous l'avez défendu. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a reproché à l'autre. Aujourd'hui, là, où l'enfant est là-bas là? Depuis qu'il est là-bas, là, ça fait au moins des mois. Vous l'avez une fois vu, dit qu'on me maltraite. Lui-même, là, quand tu vois, aujourd'hui, tu vois Didier Congélateur là. On n'avait pas besoin de te dire que ça va chez lui. On n'a même pas besoin de te dire qu'il est dans bon. Quand il va faire ses prestations, on le voit même, son accoutrement, son habillement même, là, son petit style qu'on on, on met sur lui là. On n'a même pas besoin même de dire que chose. L'enfant à l'aise, il mange bien, il dort bien. Qui veut pas bonheur Regardez. L'enfant est dans des conditions bizarres, il chante, il fait prestations, on prend tout son argent, on bouffe. Il ne voit rien. et eh, il n'a pas le droit de parler. Quand il parle, c'est ce qu'on a reproché à l'autre là. Toi-même, tu es assis là-bas, tu es en train de vendre à Je pense que tu allais vendre chaussures. Tu vendais chaussures et sac à main. Quand ça n'a pas marché là, tu as fait quoi? Hein? Eh, mes Tu vendais chaussures avec sacs à main. Quand chaussures, là n'a pas marché là, tu es resté là-bas. Hein? Quand tu as pris ton argent, je ne sais pas, tu es parti à Dubaï ou je ne sais où. Ou bien tu allais commander chaussures chez les gens. Et puis tu as décidé de faire commerce de ça. Et puis chaussures là, tu prends, ça ne sort pas. Ton bénéfice, tout, hein, capital, bénéfice, tout est mélangé, tout est perdu là. Tu as continué. Moi quand je te connaissais là, tu vendais chaussures avec ça quand même, tu faisais publicité de ça. Mais quand ça n'a pas marché là, tu as fait quoi est-ce si que tu continues C'est pas sur Attique maintenant, tu allais te rabattre. Ce pas sur Attique maintenant, tu vends à Tu ne fais plus publicité de Jésus. Donc c'est pour dire que dans la vie, là, quand tu es quelque part que ça ne t'arrange pas, là, tu quittes là. Tu sors de là parce que ça ne t'arrange pas. Tu as mis, tu as investi dans Jésus avec sac. Ou bien je ne sais pas si c'est pub de quelqu'un que tu faisais ou bien si c'est toi-même pour toi. Ou. Mais dans tous les cas, là. Il ça, n'y ça, avait pas de rendement. Mais tu as laissé, non? Tu fais plus ça. Tu es sur Attieké maintenant. Attieké, là, tu vends sa marche là. Tu es dessus. Donc là, hein? Donc, parce que lui, il est handicapé. Quelqu'un prend son argent il bouffe. Il voit rien. On lui donne même. Il est obligé de voler lui-même son demi-fond francs pour mettre dans sa poche. Quand on l'attrape, on arrache tout. Et l'enfant parle. Vous trouvez que oui, tu es quelqu'un d'un reproché à l'autre. De beau, beau, tout le poti. Quoi, c'est à faux. On n'a rien contre lui. Mais c'est ce qu'on lui a reproché On oh, va là-bas, me menteuse. Pareil. Je suis désolée. Tu pareil. ne vas pas faire pareil. Donc, voici ton grand frère Véco, Lolas, qui est fâché. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que tu as fait. Mais tu ne cherches pas à savoir qu'il est lâche. Parce que c'est grâce à lui que moi, ML Révélation Divine. C'est grâce à lui que le public. Les gens ont su que tu chantais bien en français et en baoulé. Moi, ça suffit pour moi. Je ne cherche pas à savoir tu qui, pas, a raison, qui elle, Tu as compris Essaie de régler cela. Et puis, essaie de bien gérer toutes tes relations. Parce que dans le showbiz, tu seras ami à tout le monde. Même il y a des abonnés à, qui vont vraiment t'aimer, qui vont te faire les Western Union, qui vont te soutenir quand tu as des problèmes. Parce que c'est comme ça, c'est Dieu qui donne cette grâce. Quand tu es un personnage public, il y a des personnes qui t'aiment comme ça t'acceptent avec tes défauts avec tes qualités ils sont là pour t'épauler mais il faut savoir gérer ton carnet d'adresse il faut savoir gérer tes relations il faut, un pas il faut pas abuser moi c'est le conseil que je peux te donner à chaque fois que tu vas faire une sortie de route je vais me permettre de placer ma caméra pour te parler ou bien de faire mon collage pour te parler parce que je t'ai soutenu donc je suis dans l'obligation de vraiment aussi venu la honte avec oh honte, voilà oh, honte. Oh, honte. Oh, honte. oh honte si vous avez aussi des à oh honte oh honte oh va la base c'est un, un enfant c'est tous les jours c'est lui on donne conseil. hein tu vas savoir gérer oh. tes relations. si tu ne sais pas gérer tes relations à donc, moins d'un an c'est lui on donne conseil tous les jours que Dieu fait mais c'est un beau rien c'est une cour commune les gens se, se, se communiquent en une bosse. Ils savent tout. Tu penses que tu es caché, tu es en train de faire quelque chose. Mais la personne qui est couchée dans son lit à la maison, qui n'est pas, pas sorti de sa maison pendant deux semaines, est au courant de tout ce qui se passe. Dans le showbiz, c'est une coupe commune. Tu es venu, non seulement tu sais pas t'exprimer, tu comprends pas bien le français. Là-bas, là, tu n'as pas parlé de Baoulé. Ce pas Baoulé, on parle dans les rues dans le showbiz. Donc, faut faire attention. Fais très attention. Sache que dans la vie... Quand une personne se rapproche de toi, ce n'est pas intérêt. Les gens ne font rien comme ça. Tout est calculé de nos jours en 2023. Ah c'est pas gens intérêt. Pas pas intérêt. ce n'est pas intérêt. Quand ça prend de quelqu'un, ce n'est pas intérêt. Ah, c'est Qu ah, ce que vous, vous allez dire aujourd'hui. Donc ça veut dire que quand il allait prendre Didier Conjato aussi, là, ce n'est pas parce que. Hein? Quand il a, c'est un faux pas, c'est un ampien. Et puis quoi? Salah Amoula C'est un faux pasteur. C'est moi il dit ça. C'est un très faux pasteur même. Et puis quoi? Quand il allait prendre Didier Congélateur là, aha, il a vu son intérêt là-bas. Donc ne venez pas nous dire aujourd'hui que, ne venez pas dire que oh, Didier Congélateur était dans le village, il souffrait. Et puis Malaga allait le chercher. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le village et puis tu souffrais. Il y a beaucoup d'enfants là-bas, mais pourquoi il n'est pas allé les prendre? Et puis c'est Didier Congelaté qui a talent de musique, de la chanson là. C'est lui qu'il allait prendre parce qu'il y a son intérêt. Donc toi-même, ML Révélation, tu viens de dire que dans la vie là, on ne fait rien pour rien. Donc Didier là il allait les chercher parce qu'il avait son intérêt. Voilà. Les deux là, les deux devaient gagner. Moi, je, je chante. Toi aussi, là, tu t'en tu, tu vas chercher manager. Et puis, ensemble, là, on, on gagne. Mais quand une seule personne bouffe, là, mais tu quittes, là. Voilà. Toi, tu faisais promotion de sacs ici. Peut-être que le sac ne sortait pas. L'argent qu'on a promis te donner, on ne te donnait pas. Mais tu as arrêté de faire promotion de, de sacs de la personne. Ou bien si c'est pour toi-même aussi, là. Tu allais prendre sac, Tu vends. Ça ne marche pas. Mais tu as laissé tomber, tu allais faire autre chose. Ah ah. Donc, c'est pour dire que la vie là, elle est faite d'intérêt. Donc, si DJ Congélateur est parti prendre, et si Managé est parti prendre DJ Congélateur, c'est parce qu'il a vu ses intérêts dans l'enfant. Et il est venu abuser, il est venu, il est venu exploiter l'enfant. Donc, l'enfant aussi là, il avait le droit de dire que je ne veux plus travailler avec toi, je m'en vais. Mais ça là, toi, moi, je croyais que tu étais intelligente. Vraiment, tu me déçois, hein? Au début, je te suivais. Je dis, ah, la fille, là, elle est bien, elle est intelligente. Mais après, là, quand vous commencez à voir les vues, là, vous devenez autre chose. Vous suivez la masse. Toi, elle Révélation. là. Maintenant, tu suis la masse. Parce que tu es dans le faux. Voilà. Maintenant, il y a tes vidéos, mais puis je ne te reconnais plus. Je dis, hmm. Cette fille-là qui était venue au début, qui était bien, là. Regardez, regardez, regardez. Maintenant, depuis qu'elle allait s'allier, les Francines, les femmes lourdement mariées, là, elle est devenue autre chose. Elle est devenue tom-tom aussi, comme, comme les Francines. En train de toujours faire du aide-moi à détester. C'est ça. Voilà. C'est ça votre problème. C'est que quand vous venez sur Facebook, là, ce pas pourquoi vous n'aimez pas rester seul. Après, vous partez vous attacher aux gens. Hein? Et puis après, maintenant, vous rentrez dans des clans. Et vous, vous, vous, fait, vous faites maintenant du « aide-moi détesté ». Et vous n'êtes plus vrai. Franchement, tu n'es plus vrai, hein Et il faut te revoir. Ah, il pourra avoir quelque chose, la personne est là. C'est vice-versa. Et il y a des, des personnes de bonne volonté qui nous aiment comme ça, qui aident. Voilà, ça c'est le bonus. Mais sache qu'on ne fait rien pour rien dans ce monde aujourd'hui Uh -huh. Tout est calculé, uh -huh. tout est uh -huh. Donc, Je vais m'arrêter là J'espère uh -huh. que je vais plus entendre ce genre de choses là Donc dans la vie là Tout est calculé tout... Tout, est... tout est planifié Tout Donc là, Managa n'a pas rendu service à Didier congélateur Il allait prendre Didier congélateur Parce que Il a vu du potentiel à l'enfant Il a vu qu'il pouvait gagner quelque chose dans l'enfant Voilà pourquoi il allait le prendre pour venir. Aujourd'hui, la preuve est là. Depuis que Didier Khojnaté est parti, là voilà mon gars qui est perdu. Voilà mon gars qui ne sait plus quoi faire. Voilà mon gars qui est embrouillé. Voilà mon gars qui n'est plus manager parce que il gagne même pas quelqu'un encore pour manager. Il est là, il tourne en rond. Il est là, il est un malo. Voilà ça Ça est devant nous. Mais comme on est secours, on est africains, et qu'on est dans du aide-moi détester. Voilà pourquoi vous soutenez, vous avez soutenu Managa. Et c'est la même chose avec aujourd'hui la, la, le pasteur. Et cette euh, pétrologie des de soldats à va venir me dire c'est pas un faux pasteur. C'est un faux pasteur dans Pian ou seulement il dit ça. Et puis quoi Et puis quoi C'est un faux pasteur. Un pasteur qui ne paye pas loyer, c'est un faux pasteur. Un pasteur qui se bagarre dans la rue, c'est un faux pasteur. Un pasteur qui insulte les gens. Il doit les gens, puis il ne veut pas payer. C'est un faux pasteur. Oui C'est moi bon, qui dis ça. Il est faux jusqu'à demain matin. Et cette femme-là, Dieu va faire son palable. On est tous sur les réseaux sociaux. non? Dieu va faire palable de celle-là. Cette femme-là qui qui a souffert, qui a, qui a eu sa maison, et puis qui lui a donné 5 000 francs, il n'est pas capable de payer. là. C'est Dieu seul qui va faire son palable. Comme de la manière, Dieu a fait le palable de Didier Congélateur. Aujourd'hui, là, la honte est versée sur vous. Didier Congélateur, ils s'en fous de vous. Voilà. Il, il a eu un bon manager. Il fait ses prestations. Il gagne son argent. Sa vie avance. là. Vous allez rester dans la honte, là. Avec vos DJ, avec vos, vos managers longues, longues, bêtes, bêtes, qui fait que des choses bêtes, bêtes, là. Vous allez rester là à le défendre. Le DJ au sera devant. Et c'est pareil aussi pour cette femme-là. C'est l'âme, les lames de cette femme-là qui ont coulé sur le plateau depuis polémique. Cette femme-là qui a été humiliée, qui a été frappée, qui a été... Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est elle que vous êtes en train de vilipender au détriment de ce faux pasteur-là, vous allez payer. Dieu va vous faire payer, vous tous là qui avez insulté cette dame-là, vous tous là qui avez traité cette dame-là. Oui, c'est sa maison. Elle a eu ça, à la sueur de son front. Un faux pasteur comme ça, il dort dans la maison des gens, on dit de payer, il ne veut pas payer. Et c'est lui qui est là, qui insulte les gens à longueur de journée. Il va payer ce qu'il a fait à cette dame-là. C'est moi qui dis ça. Votre faux pasteur. Et puis, ce qu'il veut faire, là, il n'a qu'à faire. Prendre bon des de perdus que vous êtes. Vous êtes là en train de prendre votre argent pour donner au faux pasteur à longueur de journée. Quand vous regardez ce monsieur qui a sa tête en direct, piste d'atterrissage, là, il ressemble à pasteur. Il ressemble à quelqu'un qui est honnête, comme c'est parce que c'est pasteur. Donc, il doit tout se permettre, quoi. Lui doit tout se permettre. Lui, là, il, il, il est qui? C'est quel Dieu qui l'envoie? Que ici, prophète. Et puis ici, prophète. Prophète, tu ne peux pas payer 5 000 francs de loyer. Hein? Tu as pris maison des gens. Si tu ne peux pas payer, mais tu dégages. Tout simplement. Tu t'en vas. Tu es là. Maison, là. Il n'y arrive pas. VC est rempli. Maison, là. On t'a attaché là-bas. On t'a attaché là-bas espèce de faux pasteur que, que tu sois. Oui, c'est un faux pasteur. Moi, il dit ça. Si vous n'êtes pas content, là, sautez et puis calent, C'est un faux pasteur. Et il va payer ça. La honte, là, on a assis ici sur le méta. Vous allez voir ici. Terrain, tout ça qu'on lui a donné, là, il va aller vendre tout ça. Il ne va rien faire de bon avec. Et c'est même personne, là, qui lui ont donné terrain, là. Les pasteurs, zaoui tout ça, là. Ils vont sortir ici pour faire vidéo, pour dire Oh, lui là, c'est un faux pasteur. Tout ce qu'on lui a donné là, voilà comment il nous a remerciés. C'est un ingrat patenté. Et on, on, on est sur le méta. Ça va se savoir. Donc là, sur ce, en tout cas, bonne nuit à vous et faux pasteur. Madame, courage à toi. Dieu va. L'humiliation qu'il a mise sur toi là, c'est Dieu seul qui va te rélever. C'est Dieu seul qui va essuyer tes lames. Faut laisser les Ivoiriens bêtes, bêtes, là. Eux, ils sont là pour défendre les bêtises saumons à longueur de journée sur le Il Faut chasser le... Ces bagages-là, jeter ça dehors, là-bas. Chasser ces faux pasteur là Ton loyer, là, tu as trouvé quelqu'un d'autre qui, qui va payer tes 5 000 francs par mois. Il y a beaucoup d'élèves. Faut plus de nos faux pasteurs, là. Vous aussi, vous n'avez pas dit que vous aimez pasteur. Il ne faut plus donner à faux pasteur. Il y a des élèves. Leurs parents les amènent dans les, à, en ville pour aller fréquenter. Là. Ils ne gagnent même pas maison pour dormir dedans. Il faut donner ça aux élèves. là. Ils vont dormir dedans. Ils vont payer tes 5 000. Les faux pasteurs, jetez-les dehors là-bas. Voilà, bande de faux pasteurs que vous souhaitez. Si le président, attends, mais, mais quand il va faire ça, là on va dire comme il est musulman, là. voilà. Sinon, là, ils vont, ils vont aller s'attaquer aux musulmans. Oui, les musulmans, oh. oui, les musulmans, oui, oh. la dernière fois, mais il y a une dame qui est venue, je causais elle en une bosse. Ah, les musulmans disent que, eh, maintenant, là, on va, on va instaurer les jours fériés, les vendredis, là. Ça sera jour férié pour eux. Je dis, tchè là vos bêtises, là. Hein? Aïe! c'est qu'ils ont dit, oh, ils ont dit qu'ils vont instaurer maintenant. Je vous Donc, ça, là, quand le président Ouattara va prendre décret pour ce faux pasteur, là, on dit, oh, comme lui, les musulmans, là, c'est ça. Sinon, normalement, ces faux pasteurs là, on doit les chasser comme ce que le président Rwanda, euh, de choses, là, il, il fait, là. Hein? Paul Gagami. C'est ça, non? Le président de Rwanda, on doit les chasser ou bien avoir un bon diplôme avant d'être pasteur. Des faux pasteurs, ils poussent comme champions dans le pays, là, tous des mamayeurs, et c'est eux qui ont la grande gueule. En tout cas, moi, seulement là faux pasteur. Moi et puis pasteur, on... c'est fini, fini. S'il n'y a pas l'homme pour. Moi, c'est, mais il y a fléchi genoux, il y prié. Pasteur. Pasteur. Mmh. Je préfère aller chez les prêtres. Mmh. Je préfère les prêtres. Ah, Ils n'ont qu'à être nonchalants. Il ne faut pas aller danser d'église jusqu'à transpirer comme des sauvages. C'est ça qui veut fait... voir. Hein? transpirer comme des sauvages, ah, oh Jésus, oh Dieu, oh Satan, oh Satan, je brise, je tue, je coupe, je coupe, je jette, je fais, le feu, le feu, le feu, le feu, vous faites feu là, jusqu'à là, problème là, ça est toujours là, hein? problème là, ça est toujours là, vous chassez Satan jusqu'à, vous mettez le feu jusqu'à là, vos problèmes sont finis, foutez le camp avant. Gna, gna, gna. Donc, euh, sur si, ce, si, en tout cas, bonne nuit à tous et puis on en a demain. Bye bye.